L'échauffement du jour, on va faire 10 wall squats, 10 scorpions stretch, 5 à droite, 5 à gauche, et 10 lézards donc 5 à droite, 5 à gauche. Alors, les wall squats, je vous rappelle, face à un mur, c'est de descendre le plus bas possible avec les bras tendus, ensuite en le scorpion stretch. Donc, je viens ici à l'extérieur, 5 à droite, 5 à gauche, suivi de 20 secondes. Donc les ordres à gauche. On essaye de bien ouvrir la hanche et de tirer l'arrière de la cuisse. Puis 20 secondes. Les ordres de l'autre côté. Voilà, ça c'est l'échauffement. On fait trois fois tout ça. Le water du jour, on a besoin de notre fameux sac à dos. 6 kg Je le mets d'abord sur le dos. Objectif, d'accord, donc ça va être rap donc euh, as many rounds as possible pendant 10 minutes. 10 minutes où je fais 20 squats complets donc avec mon sac à dos. Je descends. Attends. Je descends. Suivi de 20 euh, fentes rapides, donc 20 à droite, suivi de 20 à gauche. Toujours avec le sac à dos. Suivi de 20 tape lunges. Donc pareil, tap, tape, on en fait 20 à droite, 20 à gauche, on descend, on monte, voilà, 10 minutes, le plus de tours, 20, 20, 20, 20, 20. En espérant que, votre, que cette séance vous a plu, à demain, bonne fin de journée.